Moi je dirais chouchouter son patrimoine data, c'est-à-dire bien connaître ce qu'on a en entrant et en sortant, identifier tout ce qu'on a dans notre socle de données, les éléments qui vont déterminer les visites des visiteurs, qui vont déterminer s'ils ils ont des intérêts particuliers, s'ils ont des interactions particulières avec la marque. C'est très important de connaître les entrants parce que ça permet de constituer des use cases fins. Et puis il faut aussi connaître les sortants parce que ça permet de nourrir déjà les équipes en interne, de nourrir l'ensemble du patrimoine de, de la marque, et puis d'identifier quels sont les points d'interaction les plus forts qu'on pourrait réutiliser dans des use case. Donc euh, la connaissance de son patrimoine data, c'est vraiment la base pour constituer des use case. Ce serait vraiment un beau conseil.